Alors le canonique tu en avais déjà fait Je l'avais déjà fait une ouais. fois. Euh, pas dans ce type de cadre, en tout cas en milieu naturel, ça m'avait plu, là je me régale, je me régale, les, les, les difficultés, euh, certains on les dépasse, d'autres c'est plus compliqué, frustrant parfois, mais un régal, mais je pense qu'on est premier hein, de la compétition. Voilà. <rire> je vous le souhaite. Ah, c'est génial. À tous les candidats à qui ont filé jasuble, ils vont avoir telle couleur blanche ou telle couleur noire. Si par hasard, au moment où vous leur demandez, ils ont oublié, ils ne savent pas, vous avez un autre moyen de le repérer, c'est sur leur dosard, chiffre pair ou impair. Cédric. Maintenant, calé. Donc là, on va être sur la première manche. Le rallye se situe en deux manches et une finale. Mais ils n'ont pas les mêmes choses à faire. Euh, tu vois bien que là, ouais. tu as le siphon sac, okay, sur sac, et que lui, il a un non, toboggan si apnée ça objet. Ça n'a à à voir. comprendre, hein, c'est que y a trois étapes. Ça finira par une finale. Okay la finale, elle est fléchée grise. Alors on a un boulet Ouais, ouais c'est comme ça dans chaque équipe Alors yeah. sensation Faut pas, oui, faut pas réfléchir. Et euh, donc du coup, l'Utah, OK, on y va, enfin on a trouvé, on n'a pas du tout, Oriental, on a bon bon granit. granite, c'est le granite, il est euh, au Utah 2, 3, 4. Yeah. Alors, Alain Carrière, trésorier de notre fédération française, c'est pas un mince travail, on peut l'applaudir. Je vais leur donner le micro. Et Luc Chabrol, qui est le numéro 2 de la fédé, c'est notre secrétaire national de la fédération. C'est du bonheur, en 1 on s'aime bien, en 2 on s'aime bien, et en 3 on s'adore, c'est ce qui nous fait avancer aussi, il faut le savoir. Enfin, ceux qui ont gagné le challenge, on va les applaudir très fort avec 542 points, et les jeunes là, ils sont où ouais. Les ados, les affût. Voilà, bravo aux affûtés